Bonjour, Kazé, euh, militant activiste à TEP Paris. En tant que bénéficiaire de l'AH, je veux que le 17 juin, euh, l'Assemblée nationale vote euh, la loi de la désolidarisation de l'AH. Actuellement, si je vis avec ma, ma partenaire ou en colocation, mon AH sera euh, diminué, voire supprimé. Ce qui est profondément injuste, qui limite mes choix de vie, mon indépendance et mon autonomie financière. Je ne partage pas mon handicap, mon A.H. non plus.